Vous représentez euh, tout ce qui est paie, la petite pêche artisanale. Aujourd'hui, vous êtes à Bruxelles par rapport à la date du 12 novembre. Qui représente quoi pour vous Alors Pour nous, le 12 novembre, c'est un vote crucial au Parlement européen parce qu'il s'agit de voter euh, pour ou contre euh, le retour de subventions à la construction de, de, de navires neufs. Et ça, c'est un système de, de subvention qui existait euh, il y a des dizaines d'années euh, et qui est catastrophique puisqu'il a conduit à, à la destruction de très nombreux bateaux euh, et c'est quelque chose qu'on voudrait éviter à tout prix. Ce n'est pas du tout l'avenir qu'on veut, nous, pour la flotte de pêche en Europe. On attend, nous, le, le soutien des politiques européens euh, à la proposition finalement initiale de, euh, de, de, de, de, cette, de cette politique de subvention européenne euh, qui est de, de favoriser plutôt le secteur de la petite pêche, euh, l'installation des jeunes pêcheurs euh, et non pas la construction de navires neufs à tout voir. Continuons d'accompagner une pêche traditionnelle, locale, euh, avec des, des, petits, euh, des petits pêcheurs qui euh, font un travail remarquable sur l'entretien des milieux, qui sont des, des, des sentinelles, des gardiens du temple, de la biodiversité et de la ressource halieutique en mer. Et donc mobilisons-nous et mobilisons les fonds européens sur le soutien de ces activités vertueuses que je demande à ce Parlement, c'est de tenir son mandat et de tenir sa promesse pour les écosystèmes et pour les pêcheurs artisans de toute l'Europe contre l'industrialisation de la pêche et contre la pêche financière. Merci. Qu On a besoin de vous pour ce combat, parce que ce n'est pas perdu d'avance. C'était des victoires qu'on a déjà gagnées euh, avec la pêche électrique. Relayez ce message sur les réseaux sociaux, euh, il faut convaincre les indécis. Écrivez-nous, euh, mais relayez ce, ce, ce message qui est important. Il ne faut pas que ce vote passe en commission.